J'étais réceptionniste hôtelier depuis pas mal d'années et donc je, je souhaitais euh, retourner on va dire dans l'informatique puisque j'ai tenté un, un premier apprentissage aux arts et métiers il y a plus de 12 ans j'avais déjà, déjà des projets euh, précis euh, que j'avais donc laissé tomber à l'époque et que là je me suis dit ça y est je vais pouvoir enfin les faire. J'ai ressenti le besoin de faire autre chose, et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre à, à coder. Moi, je connaissais rien au code, mais vraiment rien du tout. Donc Du coup, j'ai abordé les choses de manière très simple. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai appris d'autres choses. J'ai découvert qu'en fait, il euh, y avait plein de types de code. Il y avait plein d'approches différentes. J'ai commencé par euh, vraiment les bases. Euh, j'ai essayé un peu le parcours qui était, euh, qui était donné par Open Classrooms. Donc vraiment, commencé par le, par, par le zéro. Quoi. Donc euh, HTML, CSS. Ensuite, euh, PHP, MySQL. Puis cet été, j'ai commencé à coder un, un site d'astronomie. Maintenant, euh, bon, c'est aussi pour me faire la main, pour euh, pouvoir apprendre, pour pouvoir proposer, montrer mon travail à des possibles recruteurs. Du moment où tu t'intéresses aux choses, où tu as envie d'apprendre, où tu veux progresser, tu n'es pas obligé de faire une école d'ingénieur pour développer une app euh, IOS. Oui, quelqu'un qui a fait des MOOC, quelqu'un qui lit des livres euh, pour apprendre, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a envie d'avancer c'est bien plus positif qu'une personne qui a un bac plus 5 avec un temps tampon dessus et, euh, et qui est pas forcément motivée. Pour moi, c'est une forme de motivation, c'est la démonstration d'une motivation personnelle de s'auto-former via des MOOC, entre autres.